Que ton serviteur soit Poussé cet après-midi Cher Saint-Esprit Utilisez puissamment Au nom puissant de Jésus Afin que nous mayabana nabatou la consolé peut proclamer par les sang de Jésus La victoire dans nos vies La victoire na et Lelo. peut confesser Bonheur et grâce et ça partage la vie sur cet après-midi parce que Dieu es au milieu de nous, au nom oh, puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Seigneur merci. Nous sommes reconnaissants. Parce que vous manifesté gloire dans yo Nous sommes reconnaissants. Parce que nous t'aimons au cas où au nom de Jésus. Nous sommes reconnaissants. Et tes paroles après-midi, ils ont transformé bon moi via peuple naio en nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour notre moment Seigneur, notre avons union, il y a milima ni qui na au nom de Jésus. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom puissant de Jésus. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes pour les de pour le respect de l'homme de Dieu. La Bible nous dit celui qui a porté l'arche, il mérite double honneur. Celui qui a les pains et les vins dans sa main, elle mérite double honneur. Tu oui, étais déçu Mais cet après-midi Tu vas attendre Dieu prie dans ta vie Ton n'as choix Où ça qui, qui a passé Et à choix au ça Cet après-midi Tu Afin que ton futur soit meilleur Pour la gloire de Dieu J'appelle notre pasteur Nous acclamons pour la gloire Dieu soit loué. Nous allons continuer notre enseignement. Par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir nos livres. Si tu peux m'ouvrir, détourne le chapitre 30. Détourne-moi le chapitre 30. Je pensais que tu vas rester debout parce que tu veux vas lire la parole de Dieu. De ton nom, chapitre 30, verset 19. Si tu trouves, tu lis pour nous. De ton nom, 30, 19. Et ton nom Amen. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Parole du Seigneur. Amen. Prenons place au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Très content de te revoir encore ce dimanche. C'est vrai, certaines personnes ont se voir le samedi. Et quand je te vois ce dimanche, j'ai du merci à Dieu. Amen. Et le dimanche passé, on avait commencé euh, ces séries d'enseignements. J'avais dit peut-être tu vas inviter une personne pour venir écouter ce, cette parole que toi tu es en train d'écouter. Peut-être tu le feras le dimanche prochain que qui t'aide. J'avais dit les choix c'est une décision. Une décision de préférence ou une décision qui est définitive c'est-à-dire quand je vais faire un choix c'est une décision que je vais prendre ou une autre personne ne peut plus changer cela je décide de suivre ce chemin je décide de faire ceci je décide de commencer à marcher ceci et j'avais bien dit le dimanche passé nous avons des décisions que nous pouvons prendre nous-mêmes et il y a des décisions qu'on n'a pas la main c'est-à-dire nous-mêmes nous ne pouvons pas prendre j'avais donné plusieurs exemples on a des parents personne n'a choisi ses parents peu importe leurs comportements peu importe leurs habitudes certains qui disent mes parents sont des sorciers mes parents ont des mauvais caractères mes parents ne m'écoutent pas mais c'est quelque chose que tu n'as pas choisi Dieu avait trouvé que ces parents là te convient à toi et tout ce que Dieu fait est bon tu peux me donner un amen. amen. Et comme nous avons lu dans les livres de Deutéronome, Deutéronome chapitre 30 au verset 19, la Bible nous dit ceci, J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et les malédictions Choisis. Alléluia. Amen. Je mets devant toi la vie et la mort. Les bénédictions et les malédictions choisies. Écoute, j'ai toujours dit ceci. S'il y a une personne qui est tellement démocratique, qui n'oppose pas ou qui n'oblige personne à choisir ses dieux, Amen. Dieu te présente des, des choses, mais il te montre laquelle est meilleure que toi tu peux prendre et maintenant c'est à toi de prendre cette décision en disant que moi je vais prendre ceci et celle là je vais abandonner tu me donnes un Amen, amen. voilà pourquoi je retournerai à dire ceci certaines choses qu'on est en train de vivre dans notre vie ce n'est pas Dieu qui l'avait choisi. Mais c'était ta décision à toi Écoutez, venir à l'église comme j'avais dit le dimanche passé c'est un choix Quelqu'un peut t'appeler ou peut t'encourager là où tu es dans ta maison Par un coup de téléphone, par un texto Je ne sais pas quoi que ce soit Mais la décision dernière de venir à l'église dans la présence de Dieu vient de toi Amen J'aime la conversation de Philippe et les Éthiopiens. Il lisait le livre des La Bible nous dit, pendant qu'il lisait, Dieu va toucher le cœur de Philippe. Il a dit, il y a une personne qui est entrée de lire la parole. Mais vas-y, tu vas l'expliquer la parole. J'aime la réaction de Philippe lorsqu'il arrive devant les Éthiopiens. Il va lui demander d'abord. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Cet homme, il a directement ouvert la porte à Philippe, indirectement. Il va dire à Philippe, si personne ne m'explique, comment je peux comprendre? Philippe va monter. Il va commencer à expliquer à l'unité de Pendant qu'il marchait, pendant qu'il roulait, il va regarder à côté, il va boire de l'eau. Il a dit la parole, et j'ai compris. Maintenant, qu'est-ce que tu as dans pour que tu me baptises? Et ni que tu peux dire, hein? je crois, j'accepte, je vais entrer dans l'eau. Enfin, C'était un choix. Il avait fait le choix d'accepter Jésus, de marcher avec lui et de tout abandonner. Donne-moi un amen. amen. Le choix de venir à l'église, c'est une autre chose. Le choix aussi d'accepter Jésus, de marcher avec lui, c'est une autre chose. Parce que plusieurs nous sommes dans l'église, mais on n'a pas encore fait le choix d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi Jésus dira, lorsque quelqu'un m'accepte, lorsque quelqu'un vient à moi, lorsqu'il tient ses chariots, il ne peut plus regarder derrière Amen. cela veut dire que cette personne est capable de beaucoup abandonner à cause de Jésus Amen. le choix n'a pas été toujours facile à faire voilà pourquoi aujourd'hui je vais essayer de partager avec l'église les exigences de choix parce que le choix a des choses qu'il exige que toi tu dois suivre si il ne suivent pas toutes ces choses ça sera difficile très difficile de pouvoir faire un choix écoutez j'avais cité plusieurs exigences le dimanche passé j'avais dit il y a la réflexion il y a les temps mmh. il y a la prière mmh. il y a la séparation il y a la peur ne pas avoir peur. Parce qu'il y a certains choix. Quand tu veux le faire, tu te demandes est-ce que je peux continuer à vivre comme avant Est-ce que je peux continuer à dormir bien Est-ce que je peux continuer à manger comme il faut Il y a la perte dans le cœur Lorsqu'on fait certains choix. Est-ce que tu peux me donner un amour? Beaucoup, au jour d'aujourd'hui, on est tenté de pointer les doigts à Dieu en disant que Seigneur, pourquoi tu m'as laissé tomber? Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, regarde les temps que je suis en train de passer. Est-ce que là où tu es, c'était le choix de Dieu ou c'était ton choix à ton nom? Écoutez, tout le monde, Dieu ne l'avait pas destiné ou prédestiné à rester en Europe. Tout le monde aussi, Dieu ne l'est pas destiné ou a prédestiné à rester en Afrique. Les plus importants, frères et sœurs, lorsque tu veux prendre une décision, il faut toujours savoir quelle est la meilleure décision que Dieu veut pour moi. Donne-moi un amen. amen. Vous savez, lorsque nous parlons des choix, souvent nos yeux regardent vers les mariages. Ce n'est pas seulement les mariages un homme doit faire les choix. Mais il y a des choses encore plus importantes avant que tu entres dans le mariage. Attention, tu peux être une grande malédiction à celui que tu peux te marier. À cause de l'ancien mauvais choix que tu avais fait avant. Je parle souvent d'un message sur une pacte d'attachement. Vous savez, la même chose est lorsque une femme couche avec un homme qui a la maladie Sida, ils vont les transmettre directement. La même chose est spirituellement parlant, lorsque tu t'attaches avec quelqu'un qui a la malédiction, il te transmet sans pourtant les savoir. Donne-moi un amen. amen. Voilà pourquoi tu verras. Un couple habite ensemble pendant longtemps. Les gens vont commencer à se voir comme si vous êtes frères et sœurs. Pourquoi Parce que vous allez commencer à se ressembler. Ça c'est la puissance de l'impact et de l'attachement. Vous pouvez avoir un ami où vous marchez avec lui, vous mangez avec lui. Vous faites beaucoup de choses avec lui. Vous commencez à avoir des ressemblances. Ça c'est la puissance de l'attachement. Et lorsque tu fais les choix Tu as fait des mauvais choix dans ta vie Attaché avec quelqu'un Tu peux transmettre aussi Des mauvaises choses Qui est dans ta vie, dans la vie de cette personne amen. Tu peux lui donner un amen. amen. Voilà pourquoi Abraham Il était toujours exigeant à Yézia En lui disant que Lorsque tu vas aller chercher Une femme pour mon fils Jire, Que tu chercheras une femme tu viens de ma famille. C'était le problème de choix. Frère, les choix, ça peut bouleverser toute ta vie. Les choix, ça peut détruire toute ta vie. Et ce n'est pas toujours facile de faire un choix. Tu peux me donner un Amen. J'avais dit, même pour servir Dieu, c'est le problème des choix. Josué, un moment, dira aux enfants d'Israël, regardez ce que Dieu a fait dans votre vie. Il vous a fait sortir en Égypte. Il a combattu ceci. Il vous a libéré ceci. Vous avez mangé la main. Mais aujourd'hui, si vous ne voulez plus servir Dieu, choisissez. Mais il a dit Moi. Moi. Moi et ma maison nous serviront l'éternel donne moi un amen. amen. écoutez même venir à l'église, venir à Dieu il y a des choix à faire il y a des choix à faire on ne vient pas dans la présence on ne vient pas à l'église parce que je veux venir mais je dois faire un choix un choix c'est aussi une responsabilité J'aime bien cette dé définition. J'ai dit un choix est attaché aussi à l'objectif. Quelqu'un qui fait un choix sans objectif, tu ne verras pas un bon choix. Mais lorsque je fais mon choix, je regarde pourquoi je fais ce choix, j'aurai mille raisons à être sûr à ce que je suis en train de faire. Donne-moi un amen. amen. Les exigences de l'enfant des de choix plutôt première aujourd'hui je vais parler de la réflexion de la réflexion de la réflexion vient du verbe de réfléchir vous savez La réflexion, c'est un élément très important. Tu peux être chrétien, tu peux être prêt païen. Dans la vie, quand tu veux faire quelque chose, il faut toujours réfléchir. Donne-moi un amen. amen. Proverbe chapitre 2, verset 11. Un autre, y prend Proverbe chapitre 8. Verset 12. disez moi ces versets, comme ça on va avancer. Proverbe 2, chapitre 11. Proverbe 2, 11, je lis la parole du Seigneur. Mmh. Amen. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Parole du Seigneur. Amen. Ah, 8 et 12. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure la dis... Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le... le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La parole du Seigneur. Donnez-moi ton attention, s'il vous plaît. Donnez-moi ton attention. Vous savez, j'aime pas faire des prédications pour assiner ta foi. Pour te dire que Dieu te bénira, tu béniras, te béniras tu vas faire longtemps, tu ne seras pas béni. Même, J'aime donner les éléments qui peuvent te pousser à agir. Et derrière ces agissements, tu verras la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que le proverbe dit. La réflexion te gardera. Dans d'autres versions, il dit ceci. La réflexion veillera sur toi. Vous savez pourquoi la Bible dit que la réflexion, elle va veiller sur toi. La réflexion empêchera le mal à arriver dans ta vie. La réflexion empêchera que toi, tu puisses prendre un chemin qui ne te convient pas. La réflexion t'empêchera de prendre un chemin qui peut te détruire un jour. Frère, tu sais combien de fois tu as fait des choix de marcher avec un groupe des amis, sans pourtant réfléchir. Tu sais pourquoi tu n'as pas réfléchi Parce que tu avais regardé l'argent. Tu avais regardé les bonnes propositions qui t'ont fait. Tu avais regardé les avantages. Écoutez, il y a certaines choses que tu peux choisir aujourd'hui. Il y a des bons avantages. Mais demain, tu perdras tous ces avantages-là. Tu commences à souffrir. Voilà pourquoi tu verras. Tu verras certains riches aujourd'hui sont devenus pauvres. Parce qu'ils n'ont pas pensé des demain. Malheureusement, j'ai regardé un extrait de notre ancien président. Maman Boubilatawa. On connaissait tous notre ancien président. Il avait beaucoup d'argent. Donne-moi un amen. amen. On lui a posé une question. Où se trouve l'argent de ton mari? Il a dit, elle a dit, je ne sais pas. On les cherchait jusqu'aujourd'hui. On les trouvait pas. 25 ans. Elle est devenue vieille. Elle part déjà dans la vieillesse, esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, il y a certaines choses qui arrivent aujourd'hui. Ça doit t'amener à réfléchir pour ta vie de demain. Si tu n'es pas une personne qui prend le temps de réquiller pour réfléchir, un jour tu vas pleurer et tu seras seul. Donne-moi un amen. amen. Ma première déficience est ici. La réflexion. C'est le retour de pensée sur elle-même. Envie d'examiner plus profond une idée ou une situation. C'est faire retour dans tes pensées pour bien examiner plus profond la situation ou une idée que tu as. Cela veut dire, j'ai déjà la pensée à moi de faire quelque chose. La réflexion va me faire retourner dans cette pensée-là, dans sa profondeur. Pour commencer maintenant à examiner l'idée ou la situation qui s'est présentée devant moi. Tu me donnes un Amen. Amen. Proposition, une situation. Et tu as l'habitude de ne pas réfléchir. D'accord, j'ai compris. On le fait. Tu sais pourquoi tu as réfléchi comme ça Parce que la personne t'a dit déjà quand on fait ceci, on fait ceci, on va voir ceci. Mais tu n'es pas entré dans la profondeur de cette idée-là. Mais aujourd'hui, ça va nous donner ceci. Demain, ça va nous donner eh, quoi Donne-moi un Amen. amen. amen. Moi j'ai toujours dit, je prie pas Dieu, je sers pas Dieu parce que je suis pasteur. Parce que j'ai compris. Sans Dieu, amen. dans une seconde, je peux tout perdre. Amen. Et je deviens malheureux. J'aime un homme dans la Bible. Néhémie chapitre 1. On ne va pas dire. Si tu descends, tu vas comprendre. La Bible dit, Israël a été envahi. Les murs ont été détruites. Les portes détruites. à l'époque, les villes a été, ils avaient l'habitude de clôturer les villes. Les portes de Jérusalem. Vois un peu comment Jérusalem a été construite. Très belle ville. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous parlons de, de tout nous parlons de Washington, nous parlons de Dubaï, je ne sais pas où. Jérusalem était presque la première ville où ils recevaient beaucoup de touristes. Parce que c'était très bien construit. Mais la Bible nous dit, lorsque Dieu va permettre que l'Israël soit attaqué, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à prendre le peuple d'Israël dans la captivité. Nérie avait pris la grâce, il va se retrouver dans la maison du roi pour travailler à Suse. La Bible nous dit, il y a eu des personnes, si tu regardes dans les commentaires, ces personnes-là, c'était quelques personnes de sa famille. Élargi. Ils venaient Et ils ont Donné des nouvelles à Néhémie. Comment est-ce que Jérusalem a été détruite Alléluia J'ai au verset de Il a dit ceci Lorsque j'ai attendu ces choses Il n'a pas prié il n'a pas lu la Bible Il n'est pas allé entrer dans sa chambre sa chambre, pour commencer à prier Mais il a dit Lorsque j'ai attendu ces choses Je m'assis Donne-moi un amen. amen Écoutez, la position assise C'est la position de réflexion C'est la position où tu dois Examiner les situations Qu'est-ce que je veux faire Là où je peux toucher Qui je peux contacter dans les moments des troubles, écoutez-moi trop bien. Lorsque tu as des problèmes, tu peux contacter des personnes Tu peux te détruire encore davantage. Quand tu ne réfléchis pas. Amen. Tu peux me donner un amen. amen. amen. Nelly a dit, je ne peux pas commencer à prier, mais je dois réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire maintenant est déjà compliqué. Moi je suis d'ici. Il y a ma famille là-bas. Mais maintenant je vais faire quoi? Écoutez, lis bien la Bible. Vous savez, les moments de réflexion, c'est un moment où tu vas commencer à découvrir tes failles, tes défauts, tes points faibles et tes points forts. Voilà pourquoi la Bible dira Lorsque j'ai attendu ces choses et je m'assis, j'ai commencé à plaire pendant plusieurs jours. Après avoir s'asseoir, réfléchir, examiner, c'est par là maintenant Il va faire quoi Il va prier. Écoutez, la Bible elle dit ceci Vous priez. Vous priez, mais vous n'avez pas de réponse. Parce que vous priez, mal. donne-moi un Amen. amen. Et donne-moi un Amen. amen. C'est la même chose un médecin ici en Europe. Il te donnera jamais les médicaments s'il ne connaît pas la maladie que tu as. La même chose que Dieu, Lorsque tu lui demandes quelque chose, il ne voit pas... Pourquoi il va te donner, il n'a pas de précision, il te donnera hein? jamais. Je vais prier pour toi. Je vais déclarer des choses pour toi. Mais la dernière parole, c'est à Dieu. Amen. Dieu doit libérer une parole. Il doit ouvrir. Mais Dieu, s'il y a une personne qui sait observer les gens, examiner les choses. Pourquoi je dois donner à cette personne Ce qu'il me demande C'est Dieu Et quand il te donne Il sait combien de temps tu vas rester avec Et en rester fidèle avec lui Tu me dis amène, Amen La deuxième définition J'ai dit ceci Action de réfléchir Arrêter sa pensée, quelque chose pour examiner en détail. La réflexion, c'est aussi une action de réfléchir et d'arrêter sa pensée pour examiner les choses dans sa détail. Vous savez, arrêter tes pensées, cela veut dire hein, tu J'avais déjà commencé à avancer dans un projet Et tu dis que je m'arrête hein, ici Je veux maintenant revoir les choses que je suis en train de faire Est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher Ça va donner bien, ça ne va pas donner bien Avant que tu te mets dans l'action Pour la seconde fois J'aime cette histoire Lisez-moi juste des versets Des rois Chapitre 5 Lisez-moi juste Le verset 3 Et le verset 4 À la maison tu peux lire tout Des rois Chapitre 7 plutôt Lisez-moi verset 3 et 4 Des rois 7, 3 et 4 À la maison tu peux lire tout qui a trouvé, il Je Seigneur. Amen. Il y avait à l'entrée de la ville quatre léprés qui se diront l'un à l'autre. Pourquoi rester ici jusqu'à notre mort? Mm -hmm. Si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine, y et nous mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons aussi. Alors, nous livrer dans les champs des Syriens, s'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partiront donc au, au Krepskil. Normalement, on arrête là-bas. À la maison, vous pouvez lire. C'était quoi l'histoire Regardez-moi, suivez-moi. Il y a eu un moment où la famille est entrée très fort en Israël, à Samarie. Les femmes ont commencé à manger leurs propres enfants. La famille est arrivée dans une dimension élevée. Une femme va dire à l'autre on va d'abord manger ton enfant Après, demain Nous allons manger le mien Les choses ont été compliquées Élisée va s'élever Il a prophétisé en disant ceci Les jours qui viennent On aura plus de nourriture Et ça sera trop trop moins cher lui, il a prédit, il a déclaré, et la Bible nous dit il y avait un homme, il a dit à Élisée, même si Dieu ouvre les écrans du ciel, cela n'arrivera pas. J'aime l'esprit des prophètes. Il a dit, écoutez, cela arrivera, c'est que toi, tu n'en mangeras hein? pas. Histoire de toutes, c'est ces, une mauvaise histoire. On ne dépasse les insidieux de l'éternel. On doit passer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, à l'époque, les léprés, ils ne pouvaient pas rester parmi le peuple. Ils étaient considérés comme un peuple d'impire. Ils ne pouvaient pas vivre même dans sa propre sa famille. En fait, ils prenaient les lépreux, ils les mettaient loin hors de ville pour ne pas affecter d'autres personnes. Donne-moi un Amen. amen. Donne-moi encore un Amen. amen. Ils avaient quatre lépreux. La Bible dit qu'ils se tenaient dans la porte de ville. L'histoire de réfléchir, des réflexions. Ils ont dit ceci. Si on retourne là-bas, on va nous tuer. Là-bas, il y a la famille. Là-bas, il y a des problèmes. On ne peut pas retourner là-bas. Chez les Syriens aussi, ce sont des ennemis. Si on entre là-bas, on va aussi nous tuer. Ces gens, ils ont réfléchi. Ils ont vu, nous sommes tout autour de la mort. Nous tournons vers la mort. Nous allons à gauche, c'est la mort. Nous allons à droite, c'est la mort. Qu'est-ce que nous allons faire? Ils sont retournés dans leur pensée pour examiner des choses. Là-bas, il y a la famille. Là-bas, il y a la nourriture. Nous allons avancer là-bas. De toute façon, là-bas, si on pas, on va nous tuer. Ici, si tu n'ont pas, on va nous tuer. Je pense que c'est ce que moi j'ai pensé. Dis-moi là-bas, nous allons manger après, on va hein, nous tuer. Amen. Nous allons quand même mourir avec quelque chose dans hein? les ventes. Donne-moi un amen. amen. Écoutez, tu sais même si les gens t'aimaient à part, loin d'eux, mais il y a quelqu'un. Qui peut toujours te récupérer ah. Voilà pourquoi j'ai toujours dit il faut pas avoir peur d'être seul. Dieu te suffit dans toutes les circonstances. Amen. Finalement, devant, devant, devant, la nuit, Dieu avait fait un grand bruit de chars. Comme s'il il y avait un grand arme qui est entré en Syrie. Les peuples ont pris froid. Chacun a pris son chemin Ils ont tout abandonné Lorsque Dieu te voit Dans un bon pensé De réfléchir selon ses pensées Écoutez Esaïe dit ceci Nos pensées ne sont pas Les pensées de Dieu Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées De la même manière Le ciel et la terre est séparés de la même manière, nous penser et séparer dans les pensées de Dieu. Mais écoutez ce que je vais te dire. Nous avons une personne à nous qui peut nous communiquer la pensée de Dieu. Lorsque nous pensons, nous allons commencer à penser comme Dieu. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il est en nous. Le problème, c'est quoi? Tu dois avoir cette volonté-là vouloir penser comme même dieu fait de toi Amen. nous allons entrer à ciel ils ont dit quand ils sont entrés ils vont voir la ville est vide il y avait tout à manger la prophétie d'élysée est accomplie quand ils ont commencé à manger à se réjouir un moment, ils sont arrêtés encore. La réflexion. Ils ont dit Ce on est tenté de faire, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Dieu t'a béni à quelque chose. Tu ne veux pas réfléchir pour les autres. Tu ne veux pas réfléchir pour ceux qui sont à côté de toi. Tu ne veux pas réfléchir à partager. Ils ont dit On va s'arrêter. Frère, enfin, écoutez. Soutenir ton frère, c'est aussi quelqu'un de réflexion. Hum. Hum. Je regarde le papa Marcel, je dis Ah, je le vois tout le temps venir à l'église. Quel est le problème de là Je commence à entrer dans la réflexion. Je commence à entrer dans la réflexion. Frère, si tu ne trouveras pas quelque chose matériel que tu peux donner à papa Marcel, tu trouveras un sujet que tu dois prier pour lui. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que tu es quelqu'un déjà qui a l'amour. Et la réflexion t'amène à entrer, à examiner des choses. Regardez une très mauvaise réflexion. Je suis célibataire. Je regarde les maudit. Elle est belle, ah là là, jolie. Entre temps, tu es déjà marié avec elle dans les pensées. Tu commences à avoir trois enfants avec elle dans les pensées. Vous avez déjà construit une très grande maison hein, dans les pensées des sorcières. Mm -hmm. Les pensées te suivront. Une bonne réflexion t'amènera à une bonne conclusion. Et Dieu sera avec toi. Amen. Dieu te béni. Écoutez-vous. Ils ont dit, nous allons retourner. Nous allons donner cette bonne nouvelle. Vous savez pourquoi ils ont raconté la nourriture? Parce qu'ils ont réfléchi. Frère, sœurs, les endroits où toi tu pars, des personnes où toi tu fréquentes, est-ce que tu es déjà retourné un moment pour dire que est-ce que le chemin, je suis entré train de partir, je suis entré d'aller, est-ce que Dieu est d'accord avec moi? Frère, enfin, j'ai dit le dimanche passé, le problème des choix, ce n'est pas le problème d'aujourd'hui. Les choix te rattrapera un jour. Un jour, tu vas commencer à être une personne qui ne demande que de prier. Priez pour moi, frère. Tu racontes moi. Priez pour moi, pasteur. Tu racontes frère Charlie, Priez pour moi. Tu racontes ceci, Priez pour moi. Tu vas commencer à être demandeur de prières. Tu sais pourquoi? Parce que un jour, tu n'avais pas réfléchi pour prendre une décision. Écoutez, qui avait demandé à Gida de se suicider? Donne-moi un amen. amen. La personne qui l'avait fait mal de Jésus il était là. Il n'avait même pas ouvert sa bouche. Eh. Jésus était tranquille à la personne que j'avais aimé Je ai lui avais donné la finance de mon ministère. C'est lui qui gardait tout l'argent. Quelqu'un m'a venir avec les produits, les parfums. C'est lui qui gardait tout. Il m'a vendu. Regardez, Jésus avait fermé sa bouche Mais la culpabilité grandissait dans le cœur de Jida Vous savez pourquoi Parce que les choix étaient très mauvais enfin, Quand ton choix est mauvais C'est aussi une qualité Une qualité d'une personne il ne se précipite pas surtout dans ses jugements et dans ses décisions frère toi tu ne viens pas à l'église ou tu ne venais plus à l'église parce que tu attendais on parlait de quelqu'un qui était pasteur tu n'avais pas pris le temps d'examiner de réfléchir sur la situation à partir d'aujourd'hui les serviteurs de Dieu à côté. Si les hommes de Dieu, que Dieu a donné les mandat, il les a mis à part pour t'apporter la parole. Si ils ne sont pas là, qui te portera la parole? Donne-moi un Amen. amen. Mon épouse, ce matin, elle m'a fait entrer quelque chose, mais elle ne savait pas qu'elle tentait de me prêcher. Elle m'a dit, tu sais, David, quand elle gardait les brebis de son père, c'est lui qui protégeait les brebis. Lorsque les lions vont venir attaquer ces brebis-là, David il va s'ébattre de sorte que les ne soit pas touchés. Mm -hmm. Cela veut dire quand tu es dans une église, Dieu va mettre un ange. Cet ange-là, il est comme une protection spirituelle pour toi. Il sera là pour empêcher certaines choses d'arriver dans ta vie. Amen. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Il m'a donné un autre exemple. Pendant qu'elle parlait, je restais calme parce que souvent, quand elle parle, elle me dit, « Tu ne réponds pas à mes choses. Tu, tu interprètes pas mes rêves. » Je reste calme. Elle a dit, « Quand un berger, il garde un berger, là. il y a un brebis qui vient, qui ne fait pas partie de cette bergerie-là. Et l'ennemi, il vient, pourrait détruire. Laquelle des brebis le berger va sacrifier C'est la brebis qui est étrangère. Ouais. Quand tu as tes enfants dans ta propre maison, lorsque tu, tu te bats avec un ennemi, tu vas protéger plus les enfants qui sont bénis dans de ton dos. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. C'est lui qui néglige sa famille. Il est plus qu'un infidèle. Donne-moi un la main. amen. Tu ne peux pas haïr de personne que vous êtes sortis dans le même mère, même père, pour aller soutenir ceux qui sont dehors, en fait, d'abord. Même l'évangile, ça commence dans la maison. Après, nous allons sortir dehors. Donne-moi un amen. je vais continuer. Je suis dans la troisième définition. Lisez-moi encore des rois chapitre 5. Là, on va parler d'une bonne chose encore. Lisez-moi juste des versets 7 à 8. Qui a trouvé une béni Des rois chapitre 5. Je sais que tu vas être aidé. Amen. Des rois chapitre 5. J'ai Seigneur. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit mm -hmm. « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre mm ?» -hmm. En effet, il adresse ça à moi afin que je guérisse un homme de sa lettre. Mm -hmm. Sache-le donc et comprenez les il cherche une occasion des disputes avec moi. Il me cherchait des problèmes, les cas de se disputer avec moi. Oui. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits. Lorsque Élisée a pris cela, il fit dire au roi. <rire> pourquoi a-t-il déchiré tes habits Pourquoi roi a-t-il décidé de déchirer tes habits Fais-les venir vers moi. Fais-les venir vers moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël Il saura qu'il y a un prophète en Israël Donne-moi un Amen. amen. Le travail du roi ce n'est pas le travail d'un prophète amen. Et le travail d'un prophète ce n'est pas le travail d'un roi amen. Un prophète c'est un chef dans son domaine amen. Un roi aussi c'est un chef dans, ton domaine, amen. dans son domaine Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme qui s'appelait Naman cet homme, il était tellement considéré en Syrie. Pourquoi cet homme avait donné beaucoup de victoires à cet roi-là? Il était tellement considéré. Mais cet homme-là, il était le prêt. Il avait la maladie où on devait le mettre loin. Pendant que Syrie avait la guerre avec Israël, ils ont capturé une jeune fille venant dans la maison de cet homme-là. Il connaît, elle connaît les yeux d'Israël Elle va proposer à la femme de Naaman Si seulement ton mari va en Israël Il y a un prophète là-bas Il sera guéri Naaman avec une bonne relation qu'il a avec les rois. Il va aller voir le roi Il a dit roi regarde ce que la jeune m'a dit Elle est une Israël Il a l'aide. Cette, cette, cette fille, elle connaît ce qui se passe en Israël. On doit l'écouter. Le roi de Syrie, il va écrire une lettre. Écoutez, lorsque le roi écrivait une lettre, c'était dans une bonne intention. Il n'avait pas l'arrière-pensée. Il ne pensait pas mal contre le roi d'Israël. Il avait besoin juste de la guérison de Naman. Il a écrit une lettre. Donne-moi un amen. Arrêtez de dormir, il y a des bonnes choses ici. Il a écrit juste une lettre. Il va remettre à Naman. Naman est lorsqu'il va arriver chez le roi d'Israël. Il prend la lettre il remet au roi d'Israël. Avec une bonne intention, je suis malade. Il y a mon roi qui a fait une lettre. Pour un Il me reçoive et il me guérisse. Dans ma tête, je ne pensais pas à de mauvaises choses. Roi 10, il va ouvrir la lettre. Mais c'est le roi 10, frère, j'étais en quoi, Namane? Il est il est malade. Pour que tu le guérisses, frère? Le roi a commencé à déchirer ses vêtements. Pourquoi ces rois qui. Il va m'envoyer une lettre pour que je guérisse. Ah, il me cherche des problèmes. Comme il nous combat chaque jour, il cherche seulement des disputes. Frères et sœurs, vous savez la chose qui détruit l'Église au jour d'aujourd'hui, c'est le faux jugement, c'est la compréhension. Quelqu'un te donne des reproches avec un bon cœur, avec une bonne intention. Toi tu as pris ces réponses Tu vas les bouleverser Tu les tournes dans tous les sens Tu commences à créer des problèmes Sur cela Mais tu n'as pas pris une seule seconde En disant que celui-ci est ma soeur Celui-ci est mon frère Je veux quand même penser Pourquoi il m'a donné ces conseils Écoutez, frère Ça fait plusieurs années que J'avais dit ceci Les bons conseils je t'étonnerai. Si ça te blessera, ça te blessera. Si tu es fils, tu resteras. Si tu n'es pas fils, tu partiras. Donne-moi un amen. Amen. amen. Écoutez, lorsque tu veux faire un jugement, examine d'abord les choses. Avant de prendre ton téléphone, à commencer à appeler d'autres personnes de la version que toi tu as compris. Prends le temps, examine. Pourquoi elle m'a dit ceci? Pourquoi il m'a dit ceci? Frère, tu dois avoir la notion de réfléchir avant de pouvoir entrer en action. C'est vrai. Le roi de Syrie ne y combattre le roi d'Israël Mais cette fois-ci, ce n'était pas l'intention du roi Le roi avait juste besoin Juste besoin, juste besoin Que naman soit guéri Rien de plus, c'est fini Il n'avait pas besoin de la guerre Il ne cherchait pas de problème Frère le roi est arrivé dans le niveau de déchirer ses vêtements vous savez, dans les cas des, sacri des, des sacrificateurs, si un sacrificateur déchire son vêtement, il est directement écarté. Il est directement écarté. J'aime Élisée. Il a attendu. Il a attendu. Il n'a pas condamné Maman, Il a dit, mais c'est comme il a raison. Il savait qu'Amen est un prophète. Prophète était d'Israël, ramenez-les. Il va être Mais notre problème, frère, les faux jugements, les faux jugements, tu as fait un choix de marcher avec des personnes qui ne réfléchissent pas. Écoutez, dans l'enseignement que je parle ici, l'impact de l'attachement, il y a une partie que je dis ceci. Quand toi tu fais des nettoyages ici en Europe, attache-toi avec des personnes qui ont l'envie de travailler sur le bureau. Tes pensées un jour changeront. tu vas faire la formation de 1 à ou 2 ans, tu vas commencer à travailler au bureau. Donne-moi un amen. amen. Si tu fais des nettoyages, tu t'attaches qu'avec ce méthode de nettoyage. Ils vont te montrer tous les produits de nettoyage. Tu n'évolueras jamais. Donne-moi un Amen. Amen, euh... amen papa. Je le fais des ça, c'est se dire Écoutez hein. la formation n'a pas d'âge Surtout ici la formation on délibère toujours des gens Mais tu n'auras jamais cette idée là Si tu es attaché Avec des personnes qui ont des pensées bas Tu vais être grand qui sont hein? voilà pourquoi tu verras la la plupart des personnes qui viennent ici prêcher tu vas m'attendre de dire c'est un aîné tu vas m'attendre de dire que c'est un père attache toi avec des personnes qui réfléchissent tu vas commencer à réfléchir avant, avant de juger les autres si tu as que okay, tu es attaché avec des personnes qui ont l'air tête, il fait qu'elle jugeait ça pour te réfléchir. Tu sera tête seulement avec eux, et ça, c'est un choix. Yes. Dis-moi, c'est un choix. Un, choix. Mm -hmm. un mauvais choix que Géasi avait fait. Tu lis ça dans le même verset. Élisée va recevoir Naman. Il va guérir Naman. Naman, il va venir avec des cadeaux pour donner à Élisée. Vous savez ce qui s'est passé? Élisée, il a dit non, non, non, non, Je ne vais pas tes cadeaux. Rentre avec ça. Rentre et rentre avec ça. Rentre avec ton offrande. Rentre avec tes biens. Je n'ai pas besoin de ça. Géasi. Vous savez, il y a certains serviteurs qui n'ont pas peur. Il y a certains serviteurs qui sont aux côtés de leurs maîtres qui n'ont pas peur. Sincèrement, il y a certains serviteurs qui sont à côté de leurs maîtres qui n'ont pas peur. La Bible dit pendant que Naman il va monter dans son chat, il va commencer à retourner à Syrie avec ses choses. Guéazzi, il va faire demi-tour, un mauvais choix. La première des choses, il a menti sur le nom du maître. C'est le maître qui m'a envoyé pour récupérer ça. La deuxième des choses, tu ne sais pas pour quelle raison le prophète a refusé de prendre toute cette offrande-là. Mais il a fait le choix de recevoir cela. Est-ce que tu peux me donner un Amen. Tu peux me donner un Amen. Amen. amen. Frères et sœurs, choisis des personnes que tu peux partager des choses avec eux. Je vais qu'ils avancer le dimanche prochain. Vous savez, non parce que mon petit c'est un pasteur, tu vas aller trop vite, très rapide, pour partager ton problème. Tu dois les connaître. Tu dois savoir sa source. D'où il vient. Qui il est. Alléluia. Amen. Je vais terminer. Mais laisse-moi parler pendant 5 ou 10 minutes sur les passé. Les temps plutôt les pensées. La deuxième exigence, c'est le temps. Écoutez, les choix ou un choix demande un temps. Donne-moi un Amen. Ecclésias 3, 1, 3, 11, dit ceci. Chaque chose a son temps. Donne-moi un Amen. amen. Je ne t'attends pas. Amen. Amen. Chaque chose a son temps. J'ai vu des belles femmes. On ne m'a pas parlé, mais j'ai vu des belles femmes. Ils sont mariés avec des personnes qu'ils n'ont pas pensé dans leur vie. Mm -hmm. Vous savez pourquoi? C'est je vais te marier. Eh, à ton niveau, là. Mm -hmm. Comme dit Maman Régine, un jour tu verras, la beauté était à 100%, ça descend 10%, ça devient 90%, 80%, 70%, jusqu'à 50%, tu sais quand ça descend jusqu'à 30% Cette fois-ci Seigneur c'est lui qui va venir, je vais le prendre comme ça, tu vas même le prendre comme ça. Avec l'emballage foutu Tu les prends quand même hein, mmh. Comme ça Tu sais pourquoi Tu vas laisser beaucoup de temps Pour faire un choix Selon la pensée de Dieu Amen. Les temps, l'option temps Dans les choix c'est très important Frère, il y a des bénédictions Que tu peux les prendre Tu dois faire les choix à ces temps là Maintenant, maintenant, tu dois réagir, tu dois prendre la décision. Lorsque tu les laisses passer, ça ne reviendra plus jamais. Ça passe et c'est fini. Oh Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Oui, tu ne mourras pas. Mais cette opportunité est passée. Vous savez pourquoi le temps est important oui. Tu comprendras certaines personnes dans ton entourage dans le temps. S'ils sont vrais et s'ils sont mauvais. C'est question du temps. Donne-moi un amen. Amen. amen. Vous savez, c'est un mauvais exemple que je vais vous donner. Il y a eu un moment où j'avais des, des collaborateurs. On fait des, des réunions de ministère. À chaque fois qu'on fait un réunion, une réunion plutôt Quelques jours après Tout ce qu'on a parlé dans les réunions Ça sort dehors On fait une réunion Quelques temps après Tout ce qui m'a parlé dans les réunions Ça sort dehors Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi les choses qui, qui sont Qu'on qu parle dents, Dans les secrets Avec les certés ça va sortir Ça vient d'où On voilà pourquoi pendant plusieurs moi, voire même année, j'ai faisais plus réunions de ministère. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Tu vois, t'as l'impression que je te parle. Je parle à quelqu'un. Dieu lui parle à quelqu'un. Les temps te donnera certaines réponses que tu n'as pas aujourd'hui. Quand tu te poses des questions plusieurs fois, tu te poses des questions, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, ça c'est quoi? Mais je ne comprends pas cette situation. Ne t'inquiète pas, reste calme. Continue à prier. Et dans le temps. Amen. Alléluia. Amen. Mmh, tu ne dis plus hein? Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est question des temps. Il y a certaines choses dans la vie. Ne te prends pas la tête. Ne te prends pas la tête. Ne te prends pas la tête. Laisse le temps. Laisse le temps. Laisse le temps. Laisse le temps. Le temps, c'est tes promesses. Le temps va te révéler des choses qui sont cachées. L'étant te donnera des réponses et que tu n'as jamais eu dans la bouche de quelqu'un. Tu découvriras des choses dans les temps. Amen. Tu veux te marier avec une personne. N'allez pas toujours vite. Donnez le temps. Les temps t'enseignera des choses. Dans ces domaines là les temps très important pour faire un choix on connaît pas toujours les gens on connaît pas toujours ce que les gens pensent mais les temps nous donnent des réponses j'allais terminer ici Je vais parler des choses La réflexion Et le temps Si tu vas comprendre ces deux choses Ça t'aidera beaucoup Dans tes choix Tu ne plaireras jamais Tu auras toujours le temps De réparer certaines choses Parce que tu prends ton temps Je vais faire ceci Non, non, non, attends Je vais prendre mon temps Ne sois pas trop vite les temps, les temps. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie, dans ma famille, dans ceci, dans ma maison, dans mon mariage. Reste calme, et laisse le temps, laisse le temps. C'est les questions du temps. Il y a beaucoup de laisse le temps. L'État te donnera des réponses. Incline ta tête, on va prier. Est-ce que tu as compris la parole de Dieu? Est-ce que tu as compris la parole de Dieu? Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Jésus, non, tes mots. Non, avant d'agir toujours le temps de réfléchir la réflexion est très importante le temps est très important est-ce que tu peux prier est-ce que tu peux prier que le Saint-Esprit que tu puisses faire des choix en réfléchissant que tu puisses prendre ton temps avant. Avant D'agir Que tu puisses Prendre le temps Du temps Avant de faire quelque chose C'est dans le temps Que tu vas découvrir les vrais C'est dans le temps Que tu vas découvrir Ceux qui sont avec toi C'est dans le temps Que tu vas découvrir aussi Ceux qui ne sont pas avec toi Que Dieu t'aide Que tu sois patient dans ta vie Que Dieu t'aide Sois patient. C'est dans les temps que tu vas découvrir ce que Dieu fait de toi. C'est dans les temps que tu vas découvrir où est le chemin de Dieu pour moi. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, je vois des choses compliquées dans ma place vie. J'ai dit que c'est question de temps. C'est question de temps. Réfléchis. Jésus Réfléchis. La place. C'est l'étonnement, donne-moi donne la patience d'attendre encore non, Que je puisse réfléchir encore Dès moi-même moi je ne peux pas Dès moi-même je ne peux pas Est-ce que tu peux prier Tu peux prier, je veux que tu pries Je t'invite de t'élever là où tu es Prends cinq minutes pour prier Lève-toi là où tu es, s'il vous plaît Je veux que tu pries, je veux que tu pries Je veux que tu pries c'est un sujet qui peut t'aider plus tard. C'est un problème qui peut t'aider plus tard. Regarde, regarde à cause de soi. Tu fais que pleurer. À cause de soi, tu te poses plusieurs questions. Dis Seigneur aide-moi à réfléchir avant d'acheter. Aide-moi à prendre le temps. Est-ce que tu peux prier? Prie avec moi. Prie avec moi, je veux que tu pries. Prie avec moi, je veux que tu pries. Prie Prie avec moi, je veux que tu pries. C'est les questions du temps. C'est les questions de la réflexion. Seigneur, je vais avoir du temps. Seigneur, je vais réfléchir avant d'agir. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, Jésus. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi. Alléluia.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 il y a quelque chose qui te pousse à agir directement Même quand la situation demande vraiment du temps pour réfléchir Mais toi tu es poussé à agir directement Or cette situation ça, ça demande que tu réfléchisses Que tu t'assoies, que tu penses bien avant de donner la réponse Que tu penses bien avant de dire que j'ai choisi ceci Mais toi tu n'arrives pas tu dis « Seigneur, donne-moi la patience je n'ai pas la patience. » Toi, tu es là, tu agis directement. Mais quand tu veux agir avec patience, mais la patience, est pas, est ce n'est pas « Est-ce que tu peux prier ?» Je ne sais pas s'il s'agit de toi. Est-ce que tu peux prier Seigneur, donne-moi la patience. Je vais, je, vais, je vais agir dans les temps. Je vais d'abord réfléchir avant d'agir. Je vais réfléchir avant d'agir. Je vais réfléchir avant de. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier, Seigneur, je vais réfléchir. Seigneur, je vais réfléchir. Seigneur, je vais réfléchir. Seigneur, je vais réfléchir, Seigneur, je vais réfléchir avant d'agir. Seigneur, je vais prendre mon temps avant de parler. Avant de juger. Je vais prendre des temps. Je vais prendre des temps. Je vais prendre des temps avant d'agir. Avant de juger. Je vais prendre du temps. Au nom de Jésus. Encore de Jésus. élève tes de demain, je vais prier. Tu as besoin de ma prière. Tu prends ta main droit, tu mets dans ton cœur. Tu as compris quelque chose pour la réflexion, pour les temps. Tu dis que, Seigneur, moi je suis toujours pressé pour prendre certaines décisions. J'arrive pas j'arrive pas à m'asseoir lorsque quelque chose m'arrive. Je suis toujours excité pour agir. Il y a certaines personnes, ils sont excités à agir parce qu'ils sont envoûtés. Les mauvais esprits t'en de prendre des décisions, de faire des faux choix juste pour détruire ta vie. Écoutez, ça c'est une réalité. Je peux prier pour toi. Je peux prier pour toi. Juste à ta main, tu mets dans ton cœur. me suis ferme, je peux prier. Je peux prier. Sans la réflexion, tu peux tomber dans une fosse où personne ne peut te récupérer. Parce que tu étais es, tu es tellement pressé. Tu étais tellement pressé d'agir. Dieu t'a rappelé au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il fait le bien pour toi. Il fait le bien pour toi. Comment tu réagis lorsque lorsque tu vois quelque chose? Lorsque tu vois quelque chose. Tu te poses des questions. Est-ce que les gens que je marche avec, est-ce qu'ils m'aiment vraiment, ce sont des personnes qui sont vraies envers moi? Est-ce que les gens, les gens que je marche avec, eux, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Question du temps du Seigneur. Révèle-moi des choses. Je vais prier pour toi. Je vais prier, mon Dieu et mon Père, mon Dieu et mon Père. La Bible dit la réflexion verra c'est toi, mon Dieu et mon Père. Seigneur, au nom de Jésus, vois la vie de cette personne a besoin de prendre du temps avant de prendre des décisions et de faire un choix. Seigneur, laisse que le Saint-Esprit puisse lui donner le fruit de la patience, que cette personne soit patient pour agir, soit patient pour réagir, soit patient pour prendre certaines décisions. Que cette personne ne soit pas poussée précipitamment pour pouvoir prendre des décisions. Mais qu'il attend. Qu'il laisse le temps. Seigneur, j'ai pris que cette personne ne, ne reste pas à dépasser le temps pour qu'il puisse perdre son opportunité. Ce n'est que cette personne soit dans le temps. Au nom de Jésus. C'est qu'il soit dans le temps. Qu'il soit dans le temps. Car le temps nous révèle des choses qui sont cachées. Le temps nous révèle des vrais. Le temps nous révèle des vrais amis. Le temps nous révèle nos ennemis. Cela a demandé soit du temps pour que Jésus comprenne que Jida n'était pas ce qu'il pensait. Seigneur tu connais les questions de cette soeur, de ses frères. Aide-les au nom de Jésus. Dans sa famille, dans son mariage, dans son entourage. Seigneur, que les temps révèlent des choses. Que les temps parlent. Que les temps dise des choses. Au nom de Jésus. Car c'est toi qui gères les temps. Car c'est toi qui connais le temps. Au nom de Jésus. Seigneur, qu'un seul message puisse imparter la vie d'une personne. Puisse restaurer la vie d'une personne. Puisse bénir la vie d'une personne. Par le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Je vous remercie.